bien différencier la rencontre d'un choix de relation. Et il y a une espèce de no man's land entre une rencontre et une relation, où on se retrouve à habiter l'un avec l'autre, l'un chez l'autre, bon, on se retrouve au lit évidemment, avant et pendant. Et, et personne à aucun moment n'a dit j'ai choisi de transformer notre rencontre en relation. Et eh bien ça c'est un moment qu'on paye très cher, à un moment ou à un autre, plus tard.